Le, le deuxième point que je voulais euh, aborder, c'est l'analyse des besoins sociaux du Centre Communal d'Action Sociale. C'est une obligation légale. On en a parlé plusieurs fois en commission, par euh, courrier, euh, en conseil municipal, etc. Une obligation légale qui n'a jamais été faite à Valoris golf juan et qui, qui a pour intérêt de savoir quel est le besoin de la population pour adapter au mieux le service rendu d'un point de vue social — Donc ma question, elle est simple. C'est pourquoi est-ce que vous... Là, j'ai vu que ce n'était toujours pas inscrit au budget. On en a, on en a discuté. Et ça fait... Bon. Question simple. Pourquoi est-ce que vous refusez d'inscrire au budget cette analyse des besoins sociaux qui coûterait à peine 40 000 euros à la Juste ville ?— euh, simplement, le CCAS est autonome. Elle a une gestion autonome. Donc ça ne participe pas de la décision municipale. D'accord. Mais le but... Alors là, il y a les versements qui sont faits au CCS dans ce budget-là. On peut se demander l'obligation légale, c'est l'obligation de la ville. Donc euh, ma question, elle a, elle a, elle a tout lieu d'être ce soir, et je vous repose la question pourquoi n'inscrivez-vous pas au budget l'analyse des besoins sociaux pour 2016 Alors, Monsieur Falcou, vous avez déjà posé la question en commission, et nous y avons répondu. Cependant, je vais encore le faire, puisque vous aujourd'hui. L'analyse des besoins sociaux, effectivement, jusqu'au 14 septembre 2015, et suite au décret du 6 mai 1995, c'était une obligation annuelle. Réglementaire pour tous les CCAS, et il fallait la réaliser. Donc, nous pensions effectivement la budgétiser. Mais lors du comité interministériel ruralité du 14 septembre 2015, le gouvernement a annoncé l'abrogation future de l'obligation annuelle de réaliser une analyse des besoins sociaux, donc l'ABS, par les centres communaux d'action sociale. Actuellement, des négociations sont en cours avec l'Union nationale des CCAS, l'association des maires de France et des départements de France pour maintenir l'ABS obligatoire, parce qu'ils sont pour effectivement, mais avec des, des, des propositions nouvelles. Alors nous, nous sommes, nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans une période de, de, de turbulence. Du coup, comme c'est une démarche qui exige des moyens financiers et humains extrêmement importants, nous avons différé pour l'instant, en attendant de voir l'évolution de ces négociations, cette ABS. Nous avons donné priorité pour l'instant à la réorganisation des services du CCAS, à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, vous allez en entendre parler, et à la création de la maison des services au public, MSAP des Hauts de Valoris, prévision ouverture en mai 2016. Et l'ABS, nous espérons la budgétiser l'an prochain, dès que quelque chose sera officiellement décidé. Mais c'est une bonne question. Je vous remercie de la bonne question. Euh, la, il y a, la loi que vous citez, elle abroge l'obligation annuelle de l'analyse des besoins sociaux. Il y a toujours une obligation légale d'analyse des besoins sociaux. Il se trouve que nous, on n'a jamais fait d'analyse des besoins sociaux. Donc la question se pose toujours aujourd'hui, pourquoi on ne la fait pas rapidement Peut-être que, bien sûr, d'avoir cette analyse, ça induira des modifications dans la gestion du Centre, du, du centre communal d'action sociale et que ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre. mais à un moment, il faut qu'on sache si notre politique, elle est efficiente et si elle répond aux besoins des habitants. Et c'est encore une fois, c'est une obligation légale. Et vous disiez des, des moyens financiers et humains très importants, Les moyens financiers, ça coûte 40 000 euros, une ABS, 50 000 euros. Là, on vient de dégager en 2015 un excédent de 4,7 millions d'euros. Donc, pas c'est pas le souci. Ce n'est pas le souci. Il y a une obligation légale, on a l'argent, je ne comprends pas pourquoi on ne la met pas en place, alors que ça fait deux ans que... Par la discussion, par les commissions, on essaie d'avoir un travail constructif, qui malheureusement, je le constate aujourd'hui, n'atteint pas, enfin, pas ses objectifs. Donc la question, c'est est-ce que ce sera, est-ce que c'est au préfet de constater ce, ce manquement délibéré, est -ce que, ou au contraire, est-ce qu'on peut arriver à mettre en place cet ABS rapidement? Je pense qu'on y arrivera une fois que tout le monde aura passé cette période où on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il faut tout de même que nous ayons des priorités et pour l'instant, là, on attend une fois Donc respecter la loi n'est pas une priorité. Je trouve que c'est un manquement délibéré. Mais il faut des moyens et pour l'instant, nous avons investi ces moyens dans d'autres domaines. À titre indicatif, nous avons les missions qui se sont étoffées. Il faut beaucoup beaucoup de réalisations. Nous avons, par exemple, euh, augmenté le nombre de, de personnes qui ont besoin d'aide publique depuis... Ça, c'est pas, <rire> pas vous qui avez augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. C'est pas vous qui avez augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Quand combien même ce serait... D'accord. Il y a quatre cent quarante quatre bénéficiaires, dont 259 cent cinquante neuf femmes, cent quatre vingt femmes sont chargées. Je peux vous donner les chiffres que nous avons. La BS, nous la ferons dès possible. Nous pensions la mettre dans le budget deux ouais. C'est ce que vous m'aviez dit euh, suite à nos discussions et, et elle n'a pas, pas, pas été mise en place.